h 4 d c'est une société française qui déploie en partenariat avec des assureurs et notamment des instituts de prévoyance des services de télémédecine en entreprise qui s'articule autour de cette cabine, comme vous voyez derrière vous. Bon, cette cabine permet avant tout d'avoir des consultations avec un médecin généraliste, avec un examen clinique complet, ce qui permet de prendre en charge des collaborateurs dès qu'ils ont un problème de santé, ils prennent rendez-vous dans la cabine qui est installée dans l'entreprise et ils ont une prise en charge immédiate avec diagnostic, délivrance d'ordonnance. On articule aussi en entreprise des services de prévention et on permet aussi de favoriser toute l'activité de la médecine du travail puisque c'est un outil qui permet de faciliter la prise en charge en cas des visites d'embauche, des visites de suivi. Donc on a déjà déployé une quarantaine de services en entreprise en France depuis deux ans environ et on rencontre beaucoup de succès en termes de taux d'usage et de taux de satisfaction.